apporté un message de haine hey. qui fait mal comme un coup franc de pierre l'eau sur l'aine on squatte les bancs avec les poteaux tous désorientés depuis le CO on dirait que ces bâtards ont inversé les l'épaule tu veux rapper sur un coup de tête mais faudrait déjà que tu l'épaule, ma mère m'a dit « Sois toujours fier de ce que tu as aimé, sinon ton cœur prépare-toi à l'attacher, l'attacher hard, mais j'ai pas besoin de silly pour l'effacer, je persiste donc entre toi, remonte la pente ou pas je suis loin d'être le bon exemple, mais j'ai des potos qui sont ma conscience pour ça, aujourd'hui, les gosses parlent de tôle, comme c'était les States ou Paris, pour eux il faut être allé, au moins une fois dans sa vie, à l'époque les prophètes étaient médusés, mes robes sont pas tout battues, en passant par métissés, je fais que draper autant que quand j'ai métisé, j'ai métitré, tu peux toujours aller de gratter pendant que l'MC aiguise le ring Les miennes sur des civils Ici les racistes font comme les bières et traînent par bac de 10 Pour certains vaut mieux être riche que ça Je mets ton parachute doré, ne servira à rien pour l'atterrissage Que ça change de façon, on finira tous seul ou sur le seuil Moi j'en rigole pendant que les soucieux suicidaires Faites de toucher le seul, seul seul yo. Avec tout ce qui traîne ici et ailleurs On flippe vite, voir dans mes tranquilles N'oublie pas de prendre ta chill pille. Y Y'a des gens qui nous préfèrent sur le volume que sur le qui-vive Les chercher c'est mettre sa tête dans le clic bing, alors on marche à la traîne En seulement ce qu'on sait, ce qu'on nous a appris à faire Y'a pas grand chose d'autre sur terre A pas refaire et refaire, Ce qu'on aurait dû mettre à terme Arrêtez de se fatiguer avant la guerre Celle des cons, elle m'a passé, je devais être ma placé. Les profiteurs j'en ai assez mais je viens de commencer Ça tous déjà plus qu'un fumeur de 60 était passé Et chili chichi jusqu'à moi l'idée de m'imposer, juste poser mes rimes de légende Juste l'opposé quand tu déchantes, arrête deux secondes La tête chante, Fais la princesse, ce petit voix qui chale pas J'ai vite tes le mec à quelqu'un d'autre Cache les lignes, ta pauvre rap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 c'est rap du clou si on va battre et cassé casser T'es mort par le classique pendant que tu le mur des cas, du game au français Rap français carrément cassé comme cassus de l'armée